Bienvenue tout le monde, à notre atelier vous avez dit multimodalité. Mon nom, ben, la plupart me connaissaient, Sonia Blouin, conseillère pédagogique au service national du récit du domaine des langues, spécialisée en français au secondaire et à la formation à distance. Pour ma part, je suis Julie Noël, moi aussi je suis au récit du domaine des langues. Euh, moi, j'interviens euh, davantage au primaire. bienvenue à notre atelier. Alors, on a fait notre présentation, je m'en vais à la page suivante. Alors, oui, donc cet atelier a pour intention de vous partager une toute récente auto-formation sur Campus Récit qui vous permettra de vous familiariser avec la compétence multimodale et de constater son apport à l'enseignement-apprentissage du français. Alors, voici le déroulement de notre atelier. Suite à la mise en contexte, nous prendrons connaissance du module 3 intitulé Je m'inspire d'illustration pour créer. Vous aurez ensuite euh, l'occasion de survoler individuellement euh, le module 5 et même euh, expérimenter certaines activités. C'est notre module préféré, c'est celui qui porte sur la réalité virtuelle, réalité augmentée. Et euh, finalement, nous reviendrons sur nos deux intentions que je vous partage à l'instant. À, à Alors, première intention, c'est euh, former et accompagner le milieu scolaire pour favoriser le développement de la compétence multimodale. Nous aurons besoin de vos idées. Euh, on pourra y revenir à la fin de l'atelier. Les auto-formations, c'est vraiment une belle façon, hein, de, au niveau synchrone ou asynchrone, de former le personnel. On aimerait ça, connaître vos stratégies pour y arriver. Puis devenir un passeur culturel, c'est plus qu'essentiel pour donner du sens aux apprentissages. Alors, les activités de l'auto-formation vous mettront constamment en contact. Avec la culture, alors réutiliser en classe, ces ressources permettront aussi le développement de la compétence multimodale dans un contexte d'apprentissage significatif. Puis d'explorer aussi des œuvres authentiques variées pour faire découvrir ben, des univers inspirants aux élèves. Le domaine des langues est l'un des partenaires de la chaire de recherche en littératie. Alors lors des trois dernières années, nous avons collaboré à la co-création de projets qui visent euh, la réalisation d'activités d'apprentissage tenant compte des compétences en littératie médiatique multimodale. Alors euh, les projets, les différentes voies du crime, vous pouvez voir euh, euh, l'illustration de chacun des projets sur la diapositive et la poésie autrement qui ont été expérimentés au secondaire. De même que le projet jeune auteur branché qui a été expérimenté au primaire, ils ont vu le, le jour grâce à la collaboration de divers intervenants. On en parlait ce matin. C'est gagnant de travailler avec euh, différents euh, cadres, différents, dans le fond, euh, personnes qui ont des habilités. Entre autres, on avait une bibliothécaire qui était vraiment d'une grande aide dans ce projet-là. Alors, ça a créé une belle communauté de pratiques. Et chaque enseignant au cœur de ce projet a pu bénéficier d'un soutien euh, des membres de la communauté pour veiller vraiment au bon déroulement euh, des activités dans les classes. Alors, sur cette diapo-là, vous pouvez accéder là, aux différents euh, projets, mais de toute façon, dans l'auto-formation, il y a une section où on revient sur les activités clés en main. Donc, on a réalisé cette auto-formation pour vous donner justement l'opportunité de bénéficier de la mise en commun euh, de toute cette belle expertise. L'enseignement des euh, compétences multimodales est une avenue intéressante pour donner l'accès à l'information. Sonia et moi, euh, Espérons que cette auto-formation sera euh, guider le personnel scolaire qui désire travailler la compétence multimodale avec leurs élèves, que ce soit au niveau de la lecture, de l'écriture, de la communication orale et pourquoi pas dans d'autres disciplines. Mmh, la recherche demande qu'il est important de travailler les modes. On parle de mode, c'est-à-dire le son, l'image, le mouvement. Alors euh, vous aviez bien compris par le biais de votre écho euh, portrait euh, multimodal. Donc, euh, alors ici, euh, ben un à la fois, c'est important justement de pour développer la compétence à repérer ben, les indices. Donc, on y va un petit pas par petit pas. Ça permet de réfléchir à leur rapport, puis à créer plus facilement des liens entre eux. Donc, on a tenu compte de tout ça dans l'élaboration de la séquence des activités qui constitue l'auto-formation. Sonia, je dirais que ce n'est pas juste la recherche qui le dit, c'est aussi mmh. nos expérimentations en classe. Ça a été testé sur des humains, tout ça. Alors, le meilleur moyen de comprendre ce qu'apporte l'enseignement progressif vraiment de la compétence multimodale est justement de vivre ces séquences-là de manière à ce que les élèves puissent le vivre graduellement dans la classe. Dans l'auto-formation, il y a un journal de création multimodale qui est disponible au premier module et dans le fond, à chacun des modules, on ajoute une couche. Par exemple, au module 4, on arrive avec l'audio. Personne n'est allé vers l'audio dans ses créations d'alter ego. Bien là, ça veut dire que l'élève qui avait commencé à écrire s'y ajoute des sons, ben ça va peut-être vouloir dire qu'il va falloir qu'ils réécrivent. Alors c'est vraiment dans cet esprit-là. Euh, une enseignante, dans le fond, quand elle a décidé de faire de l'audio, était partie avec une banque de 10 sons et dans le fond, c'était « on travaille le son ». Éventuellement, ben oui, on, on va tout on va avoir travaillé l'illustration, le son, le mouvement. On va essayer de tout mettre ça dans une même création, mais pas au départ. Au départ, on y va vraiment petit, par, petit morceau par petit morceau. Et c'est comme ça que ça a été bâti, notre auto-formation. Alors, comme l'écriture permet de communiquer idées et auto ben, on a aussi privilégié ce moyen pour dynamiser le processus d'appropriation de la compétence multimodale. Le carnet de traces intégré à Moodle a été exploité en plus du journal de création pour donner un espace qui permet l'interprétation puis la réaction. On en a profité pour y automatiser de la rétroaction lorsque c'était approprié. Vous en aurez un aperçu lors de votre exploration. Alors, euh, écoutons ensemble cette vidéo pour nous donner une idée de ce qu'est l'écriture de création.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 Alors d'une ferme en sonne pour s'exprimer, réfléchir, jouer avec les mots, s'évader, oui. Puis souvent, si on, on demande un type d'écrit précis euh, dans certains, sur, certaines situations d'apprentissage, ça peut brimer certains élèves. Donc lorsqu'on leur donne euh, ce choix-là, ben, ça laisse place à leur créativité. Donc, dans l'auto-formation, les activités sont conçues pour travailler les stratégies multimodales qui seront enseignées aux élèves pour faciliter leur compréhension du texte dans un premier temps. Alors, vous serez amené à reconnaître les modes, le son, les images, euh, les décoder pour comprendre le sens du message modal, prendre en compte le contexte pour bien interpréter les liens entre les différents éléments multimodaux, puis réinvestir toutes ces stratégies dans votre création pour faire vivre à votre tour ce processus d'inférence en classe. Alors, je laisse le soin à Julie de vous présenter les modules de l'auto-formation, vous avez dit multimodalité. Euh, Nadia mentionne, c'est écrire, ça aide à penser, euh, Sandra pose la question, pourquoi écrire l'authenticité, l'importance oui. de l'authenticité, Philippe dit cette vidéo est un bel exemple de multimodal, plusieurs sens à l'affût tout à fait. Euh, Philippe, alors euh, je vous fais un bref survol de nos euh, modules. Alors, euh, le premier module euh, s'intitule À la découverte des créations littéraires multimodales pour captiver le lectorat ». Alors, c'est vraiment une exploration de corpus variés multimodales. Au module 2, « À la découverte de procédés littéraires ». Alors, ici, ça va être un parcours... Euh, d'extraits d'œuvres pour observer des techniques d'auteur. Alors, on va pouvoir venir bonifier dans notre carnet d'écriture en, en ajoutant des techniques d'auteur. Au module 3, ça va être à la découverte des éléments visuels. Alors, on va observer euh, des premières euh, de couverture, entre autres, pour comprendre ce que c'est la redondance, la complémentarité et l'opposition pour pouvoir appliquer ces principes-là selon les faits qu'on va rechercher là, chez, chez notre lectorat. Au module 4, à la découverte d'éléments audio. Alors, on va écouter de, des sons variés. À, au module 5, je vous l'ai dit, c'est notre préféré, vous allez l'essayer tout à l'heure, à la découverte d'éléments mobiles. Alors, c'est vraiment l'expérimentation de la réalité virtuelle et augmentée. Au module 6, à la découverte de la mise en page et du graphisme. Vous allez avoir une possibilité de devenir graphiste dans le but de diffuser les créations et accrocher davantage le lecteur. Dans ce beau module-là, il y a une belle mise à jour euh, des, euh, du récit d'aventure de Yann, euh, Jennifer et Stéphanie qui ont travaillé très fort cet automne et euh, comme il intègre vraiment tous les éléments multimodaux comme dans l'auto-formation, on va pouvoir le retrouver à ce fameux module 6-là parce que fond, ça va c'est une belle façon de boucler la boucle avec tous les éléments de la multimodalité. C'est maintenant le temps de la visite guidée du module 3. Alors, vous pourrez vous familiariser avec un nouveau mode de navigation dans Moodle. Euh, avant d'explorer à votre rythme le module 5, alors n'hésitez pas à partager vos impressions ou questionnements dans le clavardage. Alors ici, c'était la page d'accueil de notre auto-formation. Et euh, je vais naviguer ici avec la barre, euh, on est vraiment dans, la, dans un tout nouvel environnement euh, Moodle et euh, pour faire une visite parce qu'ils sont tous bâtis de la même façon, je vais faire le survol avec le module 3. Alors euh, en blanc c'était l'accueil, je vais venir le sélectionner, module 3. Alors chacun de nos modules est présenté de cette façon-là. Alors il y a une petite présentation du module en tant que tel, l'objectif qui est lié euh, à ce module-là, puis un conseil, et pour le module 3, c est, on, on estime une valeur une heure et demie. C'est ici qu'on va entrer en tant que tel dans le module. Dans le module, il y a un menu pourquoi, il y a un menu comment et il y a un menu en classe. Alors, on commence avec ici le menu pourquoi puis je vois, je vois que je suis au module 3. Chacun de nos modules commence avec une citation euh, d'une autrice. Et euh, ensuite, bien, même ben, quand on est dans le menu Pourquoi, on se retrouve euh, ici avec, entre autres, une, là, ici, dans ce contexte-là, on a une vidéo. Ce n'est pas toujours le cas. C'est une vidéo super bien faite par le récit des arts euh, et euh, il y a une activité. Fait on est dans le menu pourquoi, mais il y a quand même une petite activité parce qu'on a écouté, mais alors qu'est-ce que ça a euh, dans le fond, il y a une intention d'écoute qui est rattachée. Et dans notre menu pourquoi, il y a toujours un lien qui est fait avec euh, la recherche, alors on peut ouvrir euh, notre onglet euh, de la recherche et on peut ouvrir aussi les liens qui sont faits au niveau du programme et de la progression des apprentissages important au lire quand on se promène dans l'auto-formation. Retour en haut de la page, je retourne en haut de la page, euh, il y avait quelque chose d'important que, qui était juste au-dessus. Pour accéder aux activités, mais sur le numérique du menu comment, retournez en haut de la page. Alors, on a le bouton et c'est ici que je vais venir sélectionner le comment. Dans ce module-là, il y a euh, deux activités qui sont proposées. C'est deux ou trois activités par module. Alors, on a euh, une image et, euh, dans le fond, l'intention qui, euh, qui est pour l'activité 3A et pour l'activité 3B. Alors, l'activité 3A, l'intention, c'est vraiment d'observer des premières de couverture pour comprendre la part de l'image au texte. On a ici notre boîte de euh, d'indications, durée, modalité, la tâche, le matériel qui est requis de l'information, euh, les activités euh, en tant que telle la ressource pour accéder. Il y a un forum, on peut partager dans nos notes personnelles notre interprétation et ah, il est écrit je, je veux réaliser mon activité 3B, je dois retourner au menu et là je vais passer à l'onglet 3B. Et ça, vous allez retrouver cette image-là tout au long de l'auto-formation parce que c'est en lien avec le journal d'écriture. Alors, ce que je viens de comprendre au niveau de la part des illustrations, je m'en vais l'appliquer dans mon journal d'écriture qui appartient vraiment là, euh, aux participants parce que ça a été fait en mode copie Les éléments par rapport euh, aux ressources pour être euh, capable de vivre et une auto-évaluation pour pouvoir... Euh, qu qu'est-ce qu que ça donne au lecteur si euh, j'ai choisi d'aller vers la redondance versus de l'opposition? Et là, je retourne en, en haut pour terminer mon module. Je dois passer par le module en classe parce que comme euh, professionnel de l'éducation, je veux savoir qu'est-ce que je pourrais utiliser. Euh, alors, vous retrouverez entre autres ici, le, euh, un des guides du projet Jeune auteur, une liste d'albums de, de, qui pourraient être utilisés au niveau des illustrations, propositions de la bibliothécaire qui a participé au projet, le projet du secondaire, les voies du crime, euh, une affiche qui a été faite pour euh, citer, comment on fait pour citer nos sources, hein, parce que le droit d'auteur est important dans tout ça. Et on a même une, une vidéo d'une animation qui a été faite en classe là, par une bibliothécaire qui parlait des droits d'auteur. Ensuite, en bas, il est écrit, mais là, c'est de cette façon-là que j'accéderai à mon autre module. Je vais juste euh, spécifier que pour la, euh, le participant, euh, la personne qui réalise l'auto-formation, on va naviguer toujours dans le bas pour passer d'un module à l'autre. Mais euh, lorsque euh, l'auto-formation sera accessible, effectivement, il y aura des conditions euh, pour réaliser module 2, module 3, module 4. Alors là, présentement, euh, il n'y a aucune condition. C'est pour ça qu'on peut passer euh, par la, la, la barre de navigation jaune. Là, et euh, se promener comme ça de module à l'autre pour l'instant. Je me suis déconnectée pour montrer comment les gens vont pouvoir accéder à l'auto-formation. Vous allez avoir euh, un, un moment mais sur le numérique. Alors, dans le fond, quand on arrive sur Campus Récit, on doit cliquer sur euh, auto-formation. Puis, euh, les formations du domaine des langues se retrouvent ici. Alors, euh, les formations de nos collègues aussi qui vont présenter demain les compétences informationnelles. Vous avez dit multimodalité, mais quand vous allez arriver, euh, vous devez avoir cliquez ici sur euh, continuer, puis on va vous donner, ça ne sera pas long, la clé pour y accéder. On a fait une clé pour aujourd'hui, là, euh, pour que vous puissiez vous connecter. Donc, euh, la clé d'entrée, c'est FCC 2021. Donc, euh, le son, l'image puis le mouvement, ben, tout ça, ça confère un caractère immersif à la lecture pour renforcer le sens du texte. Alors, c'est ce qu'on a mentionné depuis le début. Puis, ça suscitait du coup hein, le plaisir de lire autrement. Alors, on en a profité, puis euh, on a réalisé justement ce module 5 qui combine les précédents modes, alors au niveau de, du son, de l'illustration, mais qui ajoute aussi du mouvement. Donc, euh, on c'est le temps maintenant alors euh, d'accéder à Campus Récit. Julien en a fait la brève démonstration. Alors, vous pouvez soit cliquer sur l'image euh, du diaporama euh, qui présente les trois activités du module 5, et sélectionner l'auto-formation, vous avez dit la multimodalité, d'entrer la clé qui est partagée dans le clavardage, c'est-à-dire FCC 2021, et euh, vous pourrez explorer le module 5. Alors j'ai parlé de la barre de navigation tout à l'heure, vous pourrez cliquer directement sur module 5 et euh, vous arriverez à la présentation, petit conseil, alors euh, objectif du module et par la suite en cliquant sur menu du module, alors vous arriverez immédiatement au, au menu pourquoi et par la suite vous pourrez avec la navigation par le bas aller d'un menu à l'autre, soit le avec ces trois activités de même que euh, le menu en classe. Si vous avez des questions alors euh, gênez vous pas alors on, je vous répondrai dans le clavardage. Alors bonne exploration tout le monde. En fait ce que je trouve intéressant c'est il y a différentes pistes proposées, tu sais, il y en a qui sont vraiment comme pousser. Il faut vraiment vouloir. Je veux dire, quand on rentre dans, dans de la réalité augmentée avec Metaverse, tout ça, ça prend ça demande quand même. Euh, C'est un peu plus complexe, mais il y a des affaires très accessibles. Là. Je regarde, je trouve que les idées sont, toutes les idées sont super intéressantes. J'aime beaucoup l'idée de l'exploration virtuelle. Euh, avec euh, Google Earth, puis d'intégrer des éléments qui sont, nous on l'avait travaillé aussi, là, on avait fait, le, il y a longtemps, le, le Google lit trip, là, qui est comme euh, un trajet littéraire, dans le fond, euh, dans, en utilisant Google Earth, mais je trouve ça intéressant d'avoir, comme de combiner ces différents modes-là, donc... Euh, c'est ça, dans le fond vos exemples sont, sont super intéressants là. je trouve que ça ça, ça permet de situer puisqu'il n'y avait pas de définition de départ. j'imagine que, que c'était ça l'intention, tu aller explorer puis après ça que je sais pas si ça va être ça la fin si je <rire> C'est quoi maintenant la définition de la multimodalité selon vous là? mais bon, tu ça permet bien, de faire un petit peu euh, une idée bien, on a skippé avec vous, tu sais, toute l'introduction, qui, qui, qui, qui, une, une exploration, c'est vraiment, bon, s'est dit, on, on teste le, le module 5 avec d'autres parce que c'est celui qu'on a eu le plus de plaisir. <rire> À on, mais dans mais les autres avec, ici. Des, avec vous récits <rire> aussi là donc mais les pa mais euh, les personnes vont faire l'auto-formation vont commencer vraiment graduellement on l'avait mentionné tantôt mm -hmm. donc euh, ça va être vraiment des techniques d'auteur après ça on ajoute une petite couche le son euh, l'illustration et là effectivement au module 5, ben on a tout là il y a juste le graphisme à la toute fin, avant la diffusion. Mais oui, il y a des activités qui sont un petit peu plus complexes pour tous les niveaux, puis d'autres activités qui sont beaucoup plus, plus simples à réaliser. De belles activités de co-construction aussi, là, entre autres avec la poésie autrement. Alors, la visite de Mingan, un beau projet qui a été vécu au Centre de services scolaire des navigateurs. Avec une enseignante qui débutait, elle ne travaillait pas du tout. Le numérique en classe. Alors, elle s'est lancée pendant la pandémie. Euh, sérieusement, elle a été vraiment géniale. Oui, son récit pratique est vraiment c'est euh, euh, touchant. Elle, elle, elle, et euh, vraiment, là, ces images-là sont stiflées, surtout moi qui ai habité la Côte-Nord. Waouh! <rire> Ça va être maintenant le temps. Euh... De, de, de, de revenir à, à notre intention de départ, alors je reviens à la présentation, je me mets en mode lecture et euh, la première intention c'était comment former et accompagner le milieu scolaire à la compétence multimodale. Sonia, est-ce que tu peux partager euh, le WOUCLAP dans le clavardage? Oui. Il est aussi accessible de, de, de, dans la présentation. Oui. On a besoin de vos bonnes idées. Se mettre dans le bain, Oui. Peut-être expérimenter avant, comme vous avez pris le temps de faire cet après-midi, là, c'est euh, effectivement une bonne idée. Se familiariser tranquillement, pas vite avec euh, les outils. Faire des liens avec la littérature. La littérature, c'est beaucoup au module 1 et au module 2 euh, qui en est question. Mais c'est tellement essentiel de partir de textes authentiques. Au module 3 aussi, il y a des liens à faire avec la littérature euh, au, niveau de au niveau des illustrations. On est parti des premières de couverture. Puis c'est pas nouveau non plus la multimodalité, hein, quelqu'un l'a souligné, on, on, on, ça fait partie de notre environnement immédiat, la multimodalité. Les jeunes baignent dans la multimodalité déjà, mmh. alors pourquoi pas s'en servir pour les aider à, à réfléchir, à mieux comprendre le texte. D'autres éléments, faire écrire, ah, ben, il y en a qui disent peut-être que la multimodalité est déjà utilisée dans certains milieux, peut-être qu'ils ne le savent pas, euh, mmh. jeunes en prendre, dans, dans, dans le jeunes d'en prendre connaissance. Parce que des fois, peut-être que ça paraît un mot vraiment difficile, mais il y a plein d'éléments multimodaux. Quand on est avec des albums jeunesse, c'est de la multimodalité permettent de comprendre, aussi toutes les activités permettent de comprendre la part euh, des éléments modaux, mais en complémentarité. Donc, euh, si on ne l'enseigne pas graduellement aux élèves, ben, on va se retrouver avec des productions où il euh, y a plein de redondances, où il y a des éléments en opposition, où ça n'apporte rien de plus alors euh, au texte, alors que euh, si on fait l'enseignement progressif des différentes stratégies, ben c'est ce qu'on a constaté en expér... lors de l'expérimentation, à la toute fin, ils sont plus autonomes, ils comprennent bien c'est quoi, puis euh, les éléments qui sont ajoutés sont réfléchis. Alors… Euh... Exact. Inspiration, là, il y en a de nombreuses euh, en auto-formation. Puis pour les enseignants ou les enseignantes qui voudront expérimenter les différents euh, les différents projets ou sessions d'apprentissage qui sont dans la section en classe, oui, quelqu'un l'a mentionné, bien, les mod ces modules-là dauto formation ça va les aider euh, à bien comprendre ce qu'est la multimodalité. Puis ils vont pouvoir même réutiliser certaines de ces petites ressources-là euh, qui ont été réalisées à l'intérieur, alors euh, des modules pour justement euh, euh, travailler ça avec les élèves en classe. Alors tout oui. est sous Creative Commons, oui. Une autre bonne idée qui dit peut-être que ça pourrait être un module par rencontre si on décide d'aller plus en mode synchrone avec nos, nos participants et notre formation. Annabelle, tu as la main levée si tu avais une question. Oui, bien, en fait, je trouvais ça intéressant euh, euh, quand vous avez dit d'opter pour des petits pas, quand vous l'avez expérimenté, quand vous avez accompagné, parce que j'ai aucune expérience à ce niveau-là -là, d'accompagnement avec des profs là, euh, euh, pour la multimodalité, fort probablement qu'il y en a qui l'utilisent déjà, mais justement, vous dites, auriez-vous des conseils quand on débute? Vous dites, euh, optez pour des petits pas, euh, les, les accompagner tranquillement. Euh, Est-ce qu'on peut leur montrer jusqu'où on peut aller ou euh, ça risque? Moi, juste juste l'activité du pourquoi, là, j'étais déjà, excusez-moi l'expression anglaise, mais flabbergastée, là. Mm -hmm. Donc, oui, mais on a commencé. Je... Ça dit, dit, comment on en arrive là? Tu sais, un euh, dit, je vraiment petit peu un, peu, un petit peu. peu. <rire> Mais dit. avec les élèves, on était vraiment de façon progressive. Là, ouais, toutes ouais. les activités des carnets sur réseau pédago numérique ont été conçues euh, en suivant ce, ce, ce fil conducteur lié à la progression. Donc, à ce moment-là, les élèves, à la toute fin, qui ont eu à intégrer tous ces éléments multimodaux-là, euh, ce n'était pas difficile, c'était atteignable, facilement atteignable. Annabelle, je ne sais pas si tu interviens plus au primaire ou au secondaire, mais nous, au primaire, euh, avec l'équipe que Jennifer s'est a accompagnée, euh, c'était vraiment une journée. On a juste travaillé de la littérature jeunesse avec nos personnes, euh, notre personnel enseignant. Ce pas des gens qui avaient utilisé le numérique au départ. Euh, nous autres, on n'a pas tout intégré. Là. On était avec des élèves de quatrième, cinquième et sixième année. Fait on est allé vraiment petit pas par petit pas. Fait que quand je donnais mon exemple des 10 sons audio, là, fait que dans le fond, elle n'a pas dit je m'en vais sur un site Internet où on a des centaines de, de sons. Non, non je vais en sélectionner 10 qui vont inspirer mes élèves. Puis, ils travaillaient avec un partenaire d'écriture. Euh, tu sais, si tu veux, je pourrais te, tout te partager là, le, le, le lien qui est, où c'est documenté. Euh, il y a des vidéos à l'appui qui vont pouvoir t'aider. Si tu veux rester là, après, je peux te partager tout ça tu vas retrouver ces, ces belles ressources-là pour accompagner euh, le milieu. Euh, je vais tourner maintenant la page parce qu'on euh, a eu des bonnes idées euh, par rapport à comment accompagner nos, nos milieux scolaires. Puis on avait, deux, on avait une deuxième intention. Comment être un penseur culturel? Alors, je devriez pouvoir répondre à la deuxième, euh, deuxième élément. Partager nos, nos trouvailles littéraires, on, on le faisait avec euh, nos enseignants euh, en communauté de pratique. C'était vraiment des beaux moments, euh, des moments bonbons de pouvoir se partager euh, ces moments, c est, c est, c est, ces découvertes-là. Léant que la culture générale, culture proche de l'élève, partir de ce qu'ils savent déjà aussi et leur faire prendre conscience. contaminé par nos découvertes, passer par les réseaux sociaux. Travailler à partir d'œuvres, effectivement, Alors d'œuvres d'auteurs et d'autrices. Des fois, ben, ça passe... Euh, par le personnel aussi euh, scolaire qui, euh, dans le fond, va amener une nouvelle de, de, de, fond, un nouveau genre littéraire et là, ça va donner le goût aux jeunes de l'explorer. Puis le fait que les, les élèves, à la toute fin d'un projet, entre autres avec la poésie autrement ou les différentes voies du crime, qui puissent faire la lecture de ce qu'ils ont créé à la toute fin du processus. là. Euh, D'appropriation de la compétence multimodale, c'est très intéressant parce qu'effectivement, les œuvres, euh, l'œuvre de création prend différentes formes. Vous l'avez vu par le biais de la vidéo. Alors, il y a plein d'éléments culturels aussi que les élèves ont intégrés. Alors, c'est une belle communication là, du bagage culturel entre pairs. Un beau partage. Oui. Merci pour vos éléments de réponse. Dans le fond, pour notre conclusion, vous pouvez accéder à la. À cette auto-formation-là, à d'autres auto-formations euh, du domaine des langues. Réseau pédago numérique, si tu restes, Annabelle, je vais te montrer où trouver les ressources là, euh, du projet pour le primaire. Et euh, bien, vous pouvez obtenir votre badge, alors vous avez juste mm -hmm. à numériser le code QR et euh, aller chercher votre badge pour avoir participé euh, à l'atelier. Vraiment, merci pour votre belle participation. Et on espère que ça va être utile dans les euh, milieux. Nous, on a travailler fort, mais on a eu du plaisir dans ce travail-là. On espère que vous allez avoir du plaisir à, à, à explorer tous ces modules-là avec euh, les gens que vous accompagnez. Alors, je vous remercie.